Ayez de l'ambition. Nous vivons dans une société où on décourage les gens qui ont de l'ambition. Pire, on se moque d'eux. Pire de pire de pire, on les pointe du doigt, on les stigmatise. C'est catastrophique. Nous vivons, nous les francophones, alors encore plus en Europe, dans une société où la réussite est malvenue. Et on nous traite de parvenu. L'ambition, ayez de l'ambition. Tu veux devenir riche financièrement aussi dans le cœur, spirituellement, émotivement, en termes de santé, l'ambition. Faites en sorte de vous dire, tiens, je gagne tant, ah ben je vais rajouter 10% le mois prochain ou dans 6 mois. De l'ambition, l'ambition d'apprendre, l'ambition de voir grand, faites monter, grandir, croître votre ambition.